Vas-y parle pour voir. Oui. C'est bon. C'est bon. bon Ok. Non, le Moteur, ça tourne. <rire> je m'appelle Jefferson, je viens du Conquet et je bouge dans les monts d'arrêt. voilà Généralement en tramway, mais bon maintenant que je suis dans les monts d'arrêt, malheureusement je prends la voiture, mais bon c'est pour la bonne cause. J'avais été voir le film Food Cop, le documentaire sur le supermarché coopératif à New York. Gwendal, en fait, avait soumis l'idée euh, de créer t -Cop. Et donc en deux réunions, il y avait 350 personnes intéressées. On s'est dit qu'il fallait lancer le, le bousin. Et voilà. <rire> bah moi je suis référent. Moi ce que j'aime bien c'est surtout euh, laisser, euh, laisser les, les coopérateurs euh, s'autogérer. Et on se rend compte en fait que généralement ça se passe super bien. Ouais, sachant qu'au niveau euh, comptabilité, il ne faut surtout pas penser à fermer la caisse avant de faire la compta derrière. Et euh, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. On m'a tapé sur les doigts. <rire> bah J'ai bossé au Globule Rouge, c'est un restaurant bio et local justement, euh, rue Émile Zola. C'est que du vin naturel ou biodynamique et euh, tout est bio du pain jusqu'au vin. Donc euh, je conseille vraiment d'y aller. Ouais. Ben veut payer ses courses moins cher et avoir un au prix du enfin, c'est plutôt simple. Après c'est pour lui. c'est <rire> tout, c'est